Salut tout le monde, c'est Winman, content avec vous, toujours avec la XS2000 de Vipar Spectra et mes quatre plantes, 26e jour de floraison. Je sais plus... Bah, ben, je, je le sais, puis vous le savez. Tout le monde le sait. Euh, les Spider-Mite. C'est fini. J'arrête. J'arrête. Après cette gros, gros ci euh, on va prendre un break. On va euh, faire un nettoyage. On n'utilisera pas là, cette tente-ci pour 2-3 euh, semaines. Peu importe infesté, man. J'ai des spider partout. Cette plante-ci manque d'eau, présentement. Euh, on va commencer par ici. 26e jour de floraison. Mendocino animal cookie. Les plantes ont cessé de pousser. C'est place aux buds. C'est maintenant le temps là, des cocottes à grossir. Mendocino animal cookie vont très bien. Euh, ici, on a le fameux triple burger là, qui a pas été chanceux là, côté lumière. Là je fasse un choix là, avec la lumière, euh, je l'ai mis quand même au centre. Euh, le triple burger, quand même, là, qui, qui, qui pousse ici quand même. Vous avez vu, je n'ai pas fait de défoliation, j'ai pas enlevé de feuilles. Je voulais vraiment éviter, là, euh, je voulais vraiment arrêter, pas ouvrir la tente. Le moins possible pour les Spider-Mite, je vous le dis là, c'est grave. C'est très grave. Si vous avez eu des trips, ben Spider-Mite, c'est un million fois pire. Un million là. Fait que c'est malade mental. Pour les deux plantes, celle de droite ici, manque d'eau. Tout de suite après cette vidéo, je vais arroser cette plante-là, qui est le gelato. Le gelato cake, gélato cake ici, et dans le fond aussi, qui pousse très, très bien. GMO Animal Cookie. GMO Animal Cookie, gelato cake. Ces deux plantes-là, je ne connais pas leur goût, de ces phénotypes-ci et puis ce Mendochino Animal Cookie, -là, je connais le goût, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, cette plante-là, là. je l'aime beaucoup, Triple Burger, fort buzz, je connais cette plante, phénotype numéro 6, cadeau de Zuzukana. Euh, le goût est correct, petit goût de diesel avec un goût épicé, marde, là. Okay, vous savez, là, le buzz est fort, avec un coup de diesel là, qui, sauve, qui sauve la donne, qui sauve le résultat final. Éventuellement, le triple burger numéro 6 va peut-être prendre le bord, surtout que là, présentement, là, avec le problème de, triple, de, de avec le problème de spider mite que j'ai, je pourrais vraiment pas conserver beaucoup de plantes. Je vais essayer de conserver des clones, je vais tout raser. Euh, C'est terminé. Il faut vraiment, vraiment que je. J'ai l'impression que tout le monde a des Spider-Mites sur la Terre. Mais je pense pas. Je regarde des vidéos, je regarde les feuilles dans les vidéos des gens. Ils en ont pas de Spider-Mites. Ça se peut vivre sans spider mite Écoutez, j'écoute beaucoup de vidéos. Euh... Puis des fois, j'entends en, des choses. Puis j'ai l'impression que les gens euh, y exagèrent un peu de ne pas ouvrir la tente de pas entrer dans la pièce avec les souliers de l'extérieur. De même pas rentrer dans une pièce, dans une grow, dans une culture avec un T-shirt, un chandail avec avec lequel on s'est promené dans la maison ou à l'extérieur, peu importe. Je vous le dis, c'est pas ça existe. Je le souhaite à personne. La grow va bien, la grow va bien. Mais c'est pas terminé. Et puis les Spider-Mites vont prendre le dessus. Les Spider-Mites vont prendre le dessus. C'est pas terminé ici, si mes cocottes, ils seraient en dixième semaine. Je serais bien content. On ferait le ménage, puis on essaierait de passer à d'autres choses. Mais on est au 26e jour de floraison. 26e jour de floraison. Cette plante-là, je vous le dis, on est chanceux. Puis là, j'ai accroché à la cocotte. Je sais pas si vous avez vu mon Instagram allez sur mon instagram weedman sqdc faut pas toucher aux cocottes aussitôt qu'on touche aux cocottes on fait exploser les tricônes. c'est vraiment différent quelqu'un qui fait pousser son cannabis versus du cannabis à la sqdc qu'on ajoute dans une enveloppe c'est beaucoup plus goûteux si on fait attention aux cocottes si on les manipule là, euh, avec soin là, surtout au trimage qu'on enlève les feuilles. Vraiment, à tenir la tige et non pas la cocotte dans ses mains. Euh, Mendochino chino animal cookie. 26e jour de floraison comme les trois autres, mais je vous dis, 50-52 jours. On a déjà beaucoup de trichomes ambrés. On coupe ça 50 jours. Le triple burger a vraiment, vraiment besoin de 70 jours. Les deux autres phénotypes, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais selon le fournisseur du GMO Animal Cookie, la banque de cannabis Ripper Seed, il suggère 70 jours pour le GMO Animal Cookie. Et le Gelato Cake, j'en ai aucune idée. Donc, ces deux plantes-là en diagonale, celle-là en bas à droite et celle-là en haut à gauche, ont besoin de beaucoup de journées de floraison. Beaucoup de journées avec une lumière allumée 12 heures éteinte. 12 heures, 12 heures. Donc vous le savez ça, vous le savez. Donc le Mandouchinou et le Cookie, on va peut-être le sauver sans qu'il soit trop attaqué par les spider mites Non, c'est pas vrai. Il reste encore au moins 25 jours et puis en 25 jours, cette tente-là va être infestée. Infestée! Ça va être difficile de vous montrer ça en vidéo. Ça va être très, très, très difficile. Mais on va le faire, pas le choix. Je vais faire une défoliation. Euh, je vais essayer d'enlever les feuilles les plus affectées. Et puis, euh, je vais faire un petit zoom des cocottes là, immédiatement. Donc ici, là on a un début. De... début. Mendochino animal cookie. Un petit goût, euh, toujours un goût gazé pa particulier. Euh... Ah, je, je le trouve super bon là. Triple Burger qui donne quand même une très bonne production malheureusement là, mais il prend beaucoup de place là. vraiment là le Triple Burger ça pousse très bien et pour faire des clones c'est incroyable comment ils sont performants le Triple Burger numéro 6 comment qui est performant pour faire des clones vraiment des résultats euh, à 100% toutes les boutures que je prenais se transformaient en clones. On va vous montrer le gélato cake. J'ai fait pousser présentement là, deux gélato cakes. Il y en a un que j'aime pas, avec un goût là, de raisin. Et puis l'autre gélato, gélato cake, je l'aime bien. Encore un goût gazi, euh, différent là, euh, du Mendo Chino Animal Cookie. Mais je pense que le gazi, c'est vraiment la terpène limonène. Je pense que c'est ça. Vraiment givré, le GMO Animal Cookie. J'ai aimé un GMO Animal Cookie de Ripussy dans le passé. J'étais pas encore assez habile pour faire des clones. Mais présentement, j'ai des clones de ces quatre plantes-ci. All right. Je fais des foliations. Et puis, je vous montre le résultat après. À tantôt. Et voilà, j'ai fait une petite défoliation. Même en dessous, là, j'ai un peu, là, comment dire, botché. Eh non, j'adore ces plantes-là. Je veux pas botcher. j'adore ces plantes-là. Euh, le Mendocino mal Cookie, même avec 2 3 spider Mites me le fumer. Inquiétez-vous pas, le Triple Burger, me le fumer en masse, même avec deux ou 3 spider mite. Mais c'est décourageant parce que c'est c'est pas une joke. Je, ça me tente même pas de laver ma tente comme il faut là, comme il faut, puis de repartir. J'ai goûté d'attendre. Je sais pas si pendant deux semaines euh, une Spider-Man s'est si réussi à vivre. Est-ce qu'elle... Elle va, -tu, elle, va -tu nourrir de, elle va se nourrir de quoi, si elle n'a rien à manger? Si je nettoie bien la tente, je la laisse monter, je la démonte pas. Si je laisse la tente monter, Spider-Man qui, qui, qui, qui est dans un coin là, que j'ai pas euh, bien lavé, elle, elle va te survivre? Elle va mourir à un moment donné? Je sais pas. Mais... Euh, ce n'est pas à prendre à, à la légère. J'ai très confiance en mon produit euh, savonneux, alcool, peroxyde, très, très confiance en ce produit. Mais il faut que je l'utilise Puis j'ai perdu ma canette. Ma, mon mon, pulvérisa, mon pulvi, pulvérisateur a percé Puis j'ai négligé l'importance. Je ne je, je, je sais pas à quoi j'ai pensé, j'ai tellement lu sur les spider -Mide. Il va y avoir des, des, une vingtaine de mille de Spider-Mite à, à la dixième semaine. C'est impossible que je me rende à la dixième semaine. On est rendu au 26e jour de floraison. Écoutez, euh, huit semaines complètes, là, 8 fois 7, 56. D'après moi, après 56 jours, il y en a une coupe qui vont être coupées. Là. Euh, j'ai gardé plusieurs feuilles habituellement ma défoliation est, est plus grande que ça mais au cours de la grow au cours des fins de cinq prochains jours là, je vais enlever les feuilles les plus affectées par les spider mites au début je pensais que c'était des trips mais même s'il y aurait des trips dans cette, grow, grow, dans cette culture là c'est les spider mites qui ont pris le dessus, qui ont qui ont envahi. Euh, T'enlèves des feuilles là, puis ça me pique ses mains. Je dois avoir une spider man sa main. En tout cas, vous écouterez ma prochaine vidéo. Euh, comme toujours, découragé, découragé. Un pouce, un commentaire, et puis. Euh, <rire> N inquiétez vous pas là, j'ai connais tous vos trucs là pour euh, se départir des Spider-Mite. Je, je les connais pas mal. Mais euh, On va faire un bon nettoyage là, surtout là, des, des, des, des plateaux là. On va, on va s'occuper de ça, la fan, la fan, on va trouver une façon de nettoyer ça, l'intérieur. La misère à la démonter. On va nettoyer la lumière, les murs. C'est trop charbon, je, je, ça doit être imbibé man. Il doit être plein d'eux Ça doit être plein. Ça doit des plein d'œufs partout, man. D'œufs, c'est fils, des spider mites. Il y a des spider mites mit partout, bro. Je te le dis, je te le dis, je te le dis, je te le dis, je te le dis. Allez, je vais vous compter ça tout de suite. Euh... Je voulais voir euh... si certaines plantes euh... avaient des trichomes. Donc, euh... j'ai pris mon mini microscope. Celui-ci. Pour voir euh, les trichomes s'ils étaient ambrés. Je vous parle pas de cette grossie. Euh, la seule fois que j'avais vu un, un, un spider mite dans ma vie c'est avec mon cellulaire. J'avais fait un zoom en dessous des feuilles on voit des fois des petits points noirs. C'est les spider mite. Les spider mite c'est jaune et plus qu'agrossi, euh, elle se salit et puis ça devient noir. Donc, euh, puis je pense que c'est la nourriture, c'est son corps qui a, du, qui a du poil. Puis, je pense que se salit aussi. Fait que j'avais vu avec un zoom x6. Quand même, euh, on voit très bien la Spider-Mite. Mais ça, euh, je pense que c'est x100, man. Et la Spider-Mite était dans la cocotte, man. Couleur peau. Mon gars! C'est effrayant, bro, c'est comme... Les pattes, elles les bougeaient tellement vite. C'est un film d'horreur, man. Un film d'horreur, c'est pas des jokes, OK? Je sais, je, je capotais, man. Des fois, je me demande si c'était pas d'autres choses ou un autre, un autre insecte. Euh... On doit en manger, mon homme, des, des, des parasites de même, mon homme, dans la vie, sur les aliments. C'est malade, c'est fou, c'est... Ça, c'est clair, là. Mais, il euh, faut, faire, faut faire vraiment là, que je m'occupe de ça, ces spider man là On va faire un gros ménage. On va se départir de toutes les plantes, là. Euh, on va essayer de les passer en floraison, là. je J'ai les fume pareil, bro. Et puis, euh, vous savez, j'ai un autre grow avec la XS1000, de Vipar Spectra. Et puis, dans l'autre grow, là, vous savez, on utilise Vermibec. Je pense qu'on va être de prendre des clones De ces clones là Repartir à zéro Éliminer parce que Cette grosse là aussi Avec Vermibeck Elle est infestée de Spider-Mite Oh my god Ils ont commencé par une plante en arrière J'ai huit plantes dans cette grosse là Oh my god Affecté tu dis hey, Les Spider-Mite ont attaqué une plante là en particulier là, oh my god, c'est fou, Donc, celle-ci va quand même bien, malgré mes euh, Spider-Mite. Et puis, euh, avec la dévaluation, j'ai donné de l'eau à notre ami en arrière. Pas donné de nutriments. 4 litres. 4 litres d'eau. Je sais pas comment ça, que les autres n'en on ont pas besoin. Là, mais... Pourtant. Je pensais que je les avais arrosés de la même façon la hein, dernière fois, mais là l'autre en a vraiment besoin. J'ai la cake. Ça commence à sentir. Avec la défoliation, là, euh, le Mendo Chino à ma cookie là, Oh my god, man. Je te dis, c'est un genre de mélange de Mendo Chino. Mendo Chino, euh, purple perps, euh, purple couche. Mendo Chino Purple Purple Cush. Chino Purple Cush. On connaît le Mendo Chino, le Purps, The Grill. Hein? Elle est au début de la légalisation. Au début. Avec un goût gazé, mon homme, un goût, là, à la limonène. Donc c'est vraiment incroyable. Alright, je vous laisse là-dessus. Et puis, et puis euh, 26e jour de floraison, ça va bien. Et puis on se revoit très bientôt là, dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!